Euh, bonjour à tous, euh, en tant que directrice de l'Observatoire Régional de Santé dîle de, de france je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour ce sixième et j'espère dernier webinaire euh, confisé. Euh, nous avons tous été fortement impactés, vous le savez, euh, euh, par l'épidémie de la COVID dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans nos vies professionnelles, par l'adaptation de nos conditions de travail et notre manière de travailler Bref, un grand, grand bouleversement. Pour l'ORS, c'est aussi tout notre programme d'activité d'analyse de données sur les problèmes sociosanitaires des Franciliens et de leurs inégalités qui s'est vu complètement réorienté sur, la, sur une programmation COVID à la demande du Conseil Régional et de l'ARS. L'étude de la surmortalité et de la morbidité durant les vagues 1 et 2 de la COVID par rapport aux années antérieures et surtout la mise en évidence d'inégalités territoriales en relation avec les inégalités sociales de santé nous ont occupé une bonne partie de l'année dernière et de cette année, continuent à nous occuper d'ailleurs. Euh, le déploiement d'une stratégie francilienne de dépistage, mais aussi de la vaccination, a essayé de prendre en compte les inégalités que nous avions pointées euh, sur notre territoire. Au-delà des études d'épidémiologie descriptive qui ont également porté sur les travailleurs clés ou sur la pollution atmosphérique et euh, le, la COVID, L'équipe de l'ORS, les acteurs du Réseau ISE et Célia Colombier, au premier chef, l'animatrice du Réseau ISE, à qui je donnerai la parole dans quelques instants. Euh, réseau ISE, qui, qui est en fait ile euh, de france Santé Environnement et qui est situé au sein de l'ORS, euh, tous ces acteurs ont promu, ont promu l'idée d'organiser des webinaires sur les liens entre environnement et épidémie de COVID durant l'épidémie, d'où le nom de Confusé. Cinq ont déjà eu lieu l'un sur la pollution atmosphérique, euh, l'autre sur l'aménagement du territoire et la COVID, le troisième sur les nettoyants mé ménagers et la COVID, à une époque où on assiquait beaucoup et euh, où euh, l'eau de Javel avait des promoteurs célèbres, euh, pollution sonore et confinement sur les eaux usées et surveillance de l'épidémie, et enfin le dernier aujourd'hui sur les circonstances de contamination par la COVID et notre adaptation pour s'en protéger avec une attention plus particulière sur les lieux fermés. Nous remercions donc très chaleureusement les intervenants d'aujourd'hui, par ordre d'apparition à l'écran, les professeurs Arnaud Fontanet, Fabien Schinazi et Florence Elias, intervenants qui, je l'espère, fermeront définitivement euh, notre série de webinaires confisés. Euh, je passe donc la parole à… Euh, D'abord, je vous souhaite un très bon débat euh, et, et de bonnes discussions, et puis je passe la parole à Célia, l'animatrice du réseau. À toi, Célia. Voilà. Vous ne m'entendez pas. Bonjour à tous. Euh, je suis ravie de vous retrouver. Donc, je suis Célia Colombier. J'anime le réseau ISEE, donc île de France Santé Environnement qui rassemble les acteurs franciliens qui travaillent sur les sujets de santé et environnement. Et donc, parmi nos nombreuses activités, euh, le réseau ISEE organise un certain nombre d'événements et, et parmi eux, les débats confisés, comme l'a, comme la, déj comme les, la déjà euh, dit euh, Isabelle, Rémi, euh, que je remercie. Euh, donc aujourd'hui, on a souhaité s'arrêter sur les circonstances de contamination au SARS-CoV-2. Euh, alors, euh, certains pourraient se dire, euh, est-ce que c'est vraiment un sujet de santé environnement c'est une question que je me suis posée moi-même en préparant le webinaire. Et en fait, je vous propose de vous poser un peu la question à l'envers, et c'est tout de suite plus clair. Est-ce que l'environnement proche a une influence sur notre santé, et dans ce cas précis sur l'incidence de la Covid, est-ce que le SARS-CoV-2 est plus à l'aise dans certains milieux où des conditions sont plus propices à sa transmission est-ce que certaines manières d'interagir avec notre entourage ne favorisent pas la contamination Est-ce que la ventilation des espaces y est pour quelque chose Donc bon, A priori, c'est assez clair. Aujourd'hui, on va parler de santé environnementale. et L'animatrice de notre échange le sait bien, puisqu'elle a justement produit une note sur les circonstances de contamination et les mesures de prévention qui est disponible en ligne, sur le site de l'Observatoire Régional de Santé, et c'est une note à l'origine, aujourd'hui, du choix euh, de la thématique. Donc, je remercie vraiment Sabine Host euh, d'avoir accepté euh, d'animer ce débat. Donc, Sabine Host est chargée d'études santé-environnement euh, à l'ORS. Alors, euh, simplement, petite, euh, petit rappel du déroulé. Le webinaire, il est conçu en trois temps, donc on va d'abord avoir une introduction de Sabine Host euh, sur le sujet qui sera suivi euh, des interventions de nos trois invités. Euh, puis ensuite, nos intervenants auront 30 minutes pour répondre à vos questions. donc Je vous invite vraiment à poser euh, toutes vos questions par écrit en cliquant sur l'icône qui est euh, en bas euh, à droite de votre écran Q&A au cours de leur exposé, et donc vos questions seront ensuite posées aux intervenants par le par le biais de Sabine Post. Sabine, à toi, merci à tous de, vous, de, vous, de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Bonjour à tous. Merci de, de, avoir, de nous avoir rejoints. Bah donc euh, j'introduis ce, ce, cette session, cette nouvelle session de confisés. Donc, euh, comment interviennent euh, les contaminations au SARS-CoV-2? Depuis le, le début de cette crise, cette question mobilise beaucoup les équipes de recherche. Donc il reste encore beaucoup d'aspects à élucider, mais une large connaissance a été produite. Donc aujourd'hui, nous entamons une nouvelle phase du, euh, du déconfinement avec euh, une réouverture progressive des lieux publics dans les semaines qui arrivent. Donc dans, ce, dans ce contexte, comprendre les circonstances de contamination au SARS-CoV-2 est un réel enjeu pour réussir cette étape. L'étude COMCOR, euh, qui interroge sur les lieux de contamination au SARS-CoV-2, constitue un exemple de recherche qui va vous être présenté par le, le professeur Arnaud Fontanet. Donc les résultats de ces recherches, et bien d'autres menées au niveau national et international, permettent notamment d'alimenter les recommandations sanitaires nous avons demandé au professeur Fabien Skenazy de nous éclairer sur la manière dont sont traduites ces connaissances pour émettre des recommandations sanitaires. Enfin, parmi les moyens de lutte contre la COVID-19, l'aération et la ventilation des lieux clos sont notamment évoqués, en particulier dans les établissements publics. Ainsi, pour terminer cette, cette conférence, le professeur Florence Elias, présentera un exemple pratique du contrôle du renouvellement de l'air via l'utilisation de capteurs de CO2 dont on entend de, de plus à plus parler, si, si vous lisez la presse couramment dans les journaux, on voit des articles de, de ces capteurs de CO2. donc Je laisse tout d'abord la parole au, au professeur Arnaud Fontané, qui est médecin épidémiologiste, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à, à l'Institut Pasteur, titulaire de la chaire Santé et Développement du Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire Santé Publique au Collège de France euh, pendant une année et membre du Conseil scientifique euh, Covid-19. Arnaud Fontané, euh, je vous laisse la parole. Sabine, bon, très heureux d'être euh, avec vous. Je vais euh, vous présenter effectivement les résultats de l'étude COMCOR, hein, qui est une étude qu'on a menée... Euh, pour essayer de mieux comprendre où, quand et comment les personnes s'infectaient. Alors, je vais euh, regarder si je peux partager mon écran. Euh... Ouh là là, ça devient compliqué. <rire> <rire> euh, je me demande plein de choses chose chose sur la confidentialité. C'est euh, le petit tableau avec une, une montagne et un soleil que vous voyez actuellement. Attends, parce que là, pour l'instant, moi, on me demande des histoires de confidentialité. Alors, je vais dire, je vous fais toute confiance, mais je ne sais pas si ça suffira. Euh... Ah, il faut que je clique sur le cadenas pour modifier. Oula, j'arrive. Hein. Tout ça est bien parce qu'on fait des séances pour essayer d'anticiper. Euh... Tout marche bien, et puis le jour de l'événement... Euh... Alors, Blue Jeans ne pourra pas enregistrer jusqu'à sa fermeture. Ils sont casse-pieds. Bah, je vais partager l'écran si vous le souhaitez. Alors là, moi, je ne vois plus rien. Est-ce que vous avez. Non, Monsieur Fontané euh, On a perdu Monsieur Fontané, j'ai l'impression. Il n'y a plus de son ni d'image. Il est encore là. Que vous êtes, êtes venu parmi nous. Vous voulez que je partage votre présentation Et il me veut bien démarrer le partage. Est-ce que vous voyez mon écran ah. Oui, c'est bon. C'est bon, bah voilà, je suis désolée. Hein, il m'a fait faire tout un parcours d'autorisation. Euh, mais bref, on va revenir sur le, le vif du sujet. Euh, donc, l'étude que je vous présente ici est une étude qu'on a fait en partenariat avec Santé Publique France, avec l'assurance maladie, NACTAM et puis avec Ipsos, et vous allez comprendre assez vite comment ces différents partenaires étaient impliqués. Alors il s'agit d'une étude cas témoins, donc on va recruter des cas qui sont des personnes qui ont une infection aiguë par le SARS-CoV-2, qui ont été répertoriés dans la base Cidep, qui rassemble toutes les personnes diagnostiquées à travers des laboratoires et qui ont donc soit une RT-PCR positive, soit un test antigénique positif et euh, leurs informations sont transmises à la CNAM qui va faire le contact tracing. Là on a demandé à la CNAM de poursuivre avec un email pour demander aux personnes diagnostiquées si elles étaient d'accord pour répondre à un questionnaire en ligne euh, qui leur demanderait un petit peu ce qu'elles ont fait dans, dans les jours précédents, dans quel environnement elles vivent, euh, quelles sont leurs pratiques et euh, les lieux visités par exemple. Et sur la période d'étude que je vous présenterai qui va couvrir euh, les mois d'octobre à, à janvier, euh, on a donc envoyé plus d'un million de mails et on a eu un taux de participation d'à peu près 8%. Alors ça fait pas beaucoup, hein, 8%, ça représente en même temps 100 000 questionnaires, donc une source d'information assez considérable de gens qui se sont infectés pendant ces 4 mois. Et Je reviendrai plus tard sur les biais que ça a pu induire dans, dans l'interprétation des résultats. Les témoins, euh, on est allé chercher avec Ipsos, hein, que vous connaissez tous, hein, qui est donc euh, cette euh, agence, qui, euh, cette compagnie qui euh, mène des sondages et qui a donc un panel de... De, de, de personnes représentatives de la population française dans laquelle on est allé puiser et on a sélectionné nos témoins pour qu'ils soient euh, appariés aux cas sur l'âge, sur le sexe, sur la région, sur la densité de population, donc s'ils étaient en zone rurale, semi-rurale, euh, urbaine, très urbaine, et puis sur la euh, période de temps. Et on a demandé aux témoins de remplir le même questionnaire que les cas, euh, qui couvrait les dix jours qui précédaient le moment du remplissage du questionnaire. Donc pour les cas, c'était dix jours avant le début des symptômes, pour les témoins, 10 jours avant le moment où ils ont rempli leur questionnaire. Alors ça nous fait un recrutement qui s'étale sur une période de quatre mois, comme je vous le disais, avec en haut, vous avez les cas diagnostiqués sur le territoire français, avec le pic qu'on remarque bien de, du mois de novembre de la deuxième vague, et puis après cette remontée, et ce plateau haut dans lequel on s'était installé jusqu'à février. Et puis vous avez ici les, euh, les, les personnes qui ont été recrutées euh, dans notre étude, c'est-à-dire celles qui ont répondu au questionnaire et qui sont un peu en miroir euh, de euh, l'incidence qui avait été observée à l'échelle nationale. Et ça nous a permis à suite de euh, repartir sur un appareillement, on était dans l'autre sens cette fois-ci, parce qu'on était limité par le nombre de témoins, vu qu'il y a quand même pour Ipsos, euh, une certaine difficulté à avoir des témoins qui soient correctement appariés avec les critères qu'on avait, plus un coût de recrutement des témoins. Donc on avait d'un côté 4351 témoins et puis on se retrouvait avec 100 000 cas. Alors on s'est dit, on va affiner le euh, recrutement des cas en retournant dans notre base de, de cas et en appariant à nouveau, cette fois-ci sur les mêmes critères d'âge, de sexe, de région, de population et de période de temps, mais en assurant un ratio de 2 cas par témoin pour que ce soit un petit peu plus propre. Et puis, pour obtenir des estimations fiables, on a répété cette opération mille fois et on a répété les, toutes les analyses, y compris réaction logistique mille fois, on a fait les moyennes des, euh, des autres ratios, etc. Comme ça, on n'était pas dépendant du choix arbitraire de 2 cas dans une base de 100 000, euh, mais en répétant plusieurs fois et en gardant les mêmes méthodes d'appariement et en faisant la moyenne de tout ça, on, on a fini par obtenir des des résultats qui étaient très stables et, et très propres avec un appareillement qui a permis d'augmenter la puissance de l'étude. Euh, donc on était finalement euh, a posteriori content de l'approche la, de et je vous, je vous épargne les détails, mais euh, comparé à des analyses plus classiques, c'était plus performant. Alors on se retrouve avec finalement euh, des groupes, des trios, un hein, deux cas et un témoin, euh, pour la période d'octobre qui était celle du couvre-feu. Rappelez-vous, deuxième quinzaine d'octobre, on a eu deux couvre feux les vacances de la Toussaint, puis le mois de novembre qui était plutôt le confinement euh, un peu léger comparé à celui de mars qu'on a eu au mois de novembre, puis on a eu après euh, décembre avec euh, préparation des fêtes de fin d'année, des fêtes de fin d'année, puis janvier, retour, euh, et puis le couvre-feu euh, à 18h, le 16 janvier, sur l'ensemble du territoire national. Donc on avait quand même toutes ces périodes de temps qui ont été balayées avec les questionnaires que euh, j'ai déjà évoqués et l'objectif d'identifier les lieux, circonstances de contamination. Alors, juste pour vous dire que, voilà, les choses étaient plutôt bien faites, euh, l'appariement des cas était moins, les différentes régions touchées qui concernent euh, bah, les régions où l'incidence était la plus forte, hein, l'île de France, le Grand Est, euh, Auvergne-Grande-Alpes, euh, plus de la moitié des gens venaient de, euh, région de densité de population à plus de 100 000, de villes de plus de 100 000 habitants ou Paris, hein, donc des densités urbaines pour plus de 50% des gens. Et puis, euh, donc après, euh, voilà ce que donnait l'appariement sur l'âge à terme et sur le sexe, on voyait qu'on a une surreprésentation féminine, 65% de femmes. Dans les cas sur la base de la même époque, c'était 55%. Donc on a dans notre, quand je dis la base, c'est la base SIDEP, donc on a dans notre échantillon une surreprésentation féminine donc elles étaient plus euh, enclines à répondre aux questionnaire que, que, que les hommes ne l'étaient. On est passé de 55% au niveau national de tous les cas à 65% dans notre échantillon. D'une façon générale, on a eu une population, et je passerai là-dessus, qui était un petit peu plus jeune, femme, éduquée et euh, un peu health conscious, si vous voulez, ce qu'on attendait, aussi bien pour les cas que pour les témoins par rapport à d'autres comparaisons qu'on a pu faire sur notre série de témoins. Donc ce biais de sélection a opéré de la même façon pour les cas et les témoins. Alors, les différentes analyses qu'on a faites, elles portaient sur euh, les lieux de résidence, le nombre de personnes qui vivent dans la maison, sur le fait qu'on avait des enfants ou pas qui vont en crèche, qui, vont, qui sont gardés par des assistances maternelles, qui vont en maternelle, etc. Vous allez voir toute une série de tableaux construits de la même façon, avec euh, la série des cas et des témoins et des proportions retrouvées pour chacun des types d'expositions euh, étudiées. Un os ratio univarié qui prend quand même en compte l'appariement, euh, donc, ajusté sur les facteurs d'appariement. Et puis, un autre ratio multivarié où là, on a mis toutes les variables de tous les tableaux que vous allez voir. Donc, on a pari, on, on ajuste, pardon, absolument sur tout. Et, euh, vous avez donc sur ces autres euh, ratios ajustés, on a mis en caractère gras ceux qui étaient, euh, considérés donc comme statistiquement significatifs, c'est-à-dire que l'intervalle de confiance ne contient pas la valeur 1. Et puis après, on a un code couleur qui vous dit euh, que quand on est en jaune, eh bien, c'est qu'on a un sur-risque pour l'exposition considérée. Et quand on est en bleu, mais je suis daltonien, donc avec quelques réserves, euh, on a un sous risque pour l'exposition considérée. Donc, par exemple, si je prends le type de résidence, eh bien, on voit que les gens qui vivent en appartement, comparé à des gens qui vivent en maison, ont un léger sous risque d'être infectés. Ceux qui étaient euh, dans des... Euh, EHPAD, foyers, donc euh, tout ce qui était des, des, des modes d'habitat euh, groupés avait un sur-risque d'être euh, affecté. On a une augmentation du risque, comme vous le voyez, d'être infecté avec le nombre de personnes qui vivent dans la maison. Et puis un élément qui a été intéressant et qui a été l'objet de beaucoup de discussions par la suite a été est-ce que vous avez un sur d'être infecté pour un adulte Et vous avez des enfants qui euh, vont donc, comme je le disais, en crèche maternelle, etc. Et comme vous le voyez ici, avoir un enfant gardé par une assistante maternelle, avoir un enfant qui va en maternelle est associé à une augmentation du risque. Avoir un enfant qui va euh, au collège ou au lycée est également associé à une augmentation du risque. En revanche, il n'y avait pas d'augmentation pour les enfants euh, qui étaient en primaire, ou avec le odds ratio est à 1. Euh, un enfant qui est à l'université ne représentait pas d'augmentation de risque, il y avait même un sous risque hein, dans cette euh, analyse. Et si vous aviez dans votre entourage des enfants qui passaient du temps dans des crèches, eh bien, vous aviez un sur-risque. C'est-à-dire, si, par exemple, vous gardez le soir l'enfant de la voisine qui va dans une crèche, eh bien, ça représente un sur-risque pour vous. Alors, après, on s'est intéressé au mode de transport. On a trouvé que les gens qui pratiquaient le covoiturage avaient une augmentation de risque d'être infectés, de presque 60%. En revanche, on n'a pas trouvé d'augmentation de risque associée à la prise de transport en commun. Alors, on a même des diminutions de risque. Vous comprenez bien ici qu'il y a des facteurs de confusion résiduelle qu'on n'a pas réussi à capturer parce que ça n'est pas prendre le bus qui diminue votre risque d'être infecté. Mais c'est d'autres pratiques qu'avaient les personnes qui prenaient le bus et qui étaient elles-mêmes à moindre risque d'infection qui expliquent cette diminution de notre ratio. Il n'empêche qu'on est assez confiant sur la base de ces chiffres pour dire que les transports en commun d'une façon générale ne représentaient pas un risque d'infection. Être allé à l'étranger, augmenter de 50% votre risque, mais pas celui de vous être déplacé en région. On a regardé le rôle du télétravail, qui était un sujet évidemment aussi très important, comme vous le devinez. Et par rapport à des personnes qui travaillent et qui sont à leur bureau, des personnes qui font le même travail, mais de chez eux, que ce soit à temps partiel ou à temps complet, avaient une diminution de risque, comme vous voyez ici, de 24% ou de 30%. Euh, suivre des cours en formation continue, euh, en salle de classe ou à l'université n'était pas associé à une augmentation de risque. Ça, c'était intéressant par rapport à toutes les questions qui se posaient sur euh, l'enseignement en amphi, etc. Pour les euh, réunions privées, on a eu, au cours de l'étude, un changement du risque. Euh, et donc, on vous montre ici, avec, on a fait un test d'interaction qui est très significatif, et pour chaque période des os ratios correspondants, et les réunions privées en octobre et novembre étaient associées à un sur-risque d'infection, ça n'était plus le cas en décembre et en janvier. Donc là on peut s'interroger soit sur le fait que les gens ont fait particulièrement attention dans les réunions privées à Noël parce qu'il y a eu un matraquage, comme vous le savez, de, euh, sur les risques associés aux réunions privées en période de Noël, on peut aussi s'interroger sur le fait que des personnes, des cas notamment, qui avaient participé à des réunions privées à partir de décembre et janvier, est sous déclaré euh, la participation à ces événements parce qu'ils étaient un peu embarrassés de s'être infectés dans une réunion privée alors qu'on disait partout qu'il fallait pas le faire, et donc là peut être qu'il y a eu un biais de sous déclaration de la part des cas, on ne sait pas. Enfin, euh, les euh, réunions euh, dans des, des offices religieux, etc., n'étaient pas associées à de surinfection. d'infection, faire du sport à l'extérieur ne l'était pas, et fréquenter euh, les commerces ne l'était pas. Donc, on se retrouve à la fin de cette étude avec une série d'enseignements. Votre risque d'être infecté augmente quand vous vivez. Plus vous avez de personnes qui vivent autour de vous, plus votre risque augmente. Les enfants qui vont à l'école, sauf école primaire, euh, augmentent votre risque d'être infecté. Le covoiturage, le, le voyage à l'étranger. On a trouvé quelques professions, mais je ne vais pas m'arrêter dessus, parce qu'on s'est rendu compte depuis qu'il pouvait y avoir des problèmes avec la CNAM et la, les professions sur lesquelles qui étaient visées par la CNAM à cause de certains régimes spéciaux qui échappaient au mail de la CNAM donc je ne vais pas insister dessus et alors en octobre je ne l'ai pas présenté là mais au mois d'octobre où ils étaient ouverts bars restaurants et euh, salles de sport en intérieur avaient un sur-risque d'infection de l'ordre de 2 pour les bars et restaurants et de 1,5 pour les, les salles de sport. Euh, travailler à domicile est associé on l'a vu à moins de 30% de risque d'être infecté même chose sur les professions ici je passerai dessus parce que euh, ces résultats finalement ne sont probablement pas euh, valides et puis, euh, des lieux qui n'étaient euh, pas à qui étaient à risque non, en tout cas pas à sur-risque d'infection, ou bon, à risque diminué, c'est les transports en commun, euh, les cours en amphi, euh, les offices religieux, euh, être dans les... Euh, aller en magasin et en salon de coiffure. Euh, à partir du mois de décembre et janvier, les réunions privées n'avaient plus de sur-risque, le sport en extérieur, et au mois d'octobre, quand ils étaient ouverts, musée, théâtre et cinéma n'avaient pas montré de sur-risque. Donc, euh, vous comprenez dans cette étude, il y a un certain nombre de biais, je les ai évoqués, hein, le biais de sélection du fait qu'on avait à peu près 10 8% des cas et 10% des contrôles qui ont répondu avec une population un peu plus jeune, féminine, éduquée et health conscious que euh, la population générale. Euh, des biais de déclaration, de biais de confusion qu'on n'a pas complètement maîtrisé, mais globalement, ces résultats ils sont intéressants parce qu'ils étaient d'abord cohérents, et je reviens sur le sujet de ce séminaire, avec euh, l'idée que les lieux, à risque d'infection sont été finalement les bars, les restaurants, les salles de sport en intérieur et le covoiturage, donc des lieux où vous êtes, euh, des lieux fermés et où il est difficile de garder son masque euh, de façon permanente. A l'inverse, des lieux qui nous inquiétaient comme les transports en commun, mais on peut garder le masque, euh, ne sont pas ressortis comme des sur-risques d'infection et c'était la même chose pour les théâtres, cinéma et euh, musées ou les magasins. Et que tout ça... Euh, assez bien avec cette idée qu'on a de la physiopathologie de la transmission et puis euh, on est vraiment en ligne avec euh, les études qui sont publiées à ce jour hein. je crois qu'il y a une convergence de des, quelques études qui euh, se sont intéressées aux mêmes questions vers des résultats de ce type donc voilà j'ai d'autres résultats mais je les partagerai plus tard dans la conversation parce que je vais pas prendre plus de temps maintenant sur euh, euh, L'étude des 75 000 contaminations euh, que je citais au départ, euh, hors étude cas témoins, j'en dirais juste un résultat. Sur ces 75 000 contaminations, on estime que 5 ont eu lieu à l'extérieur et 95 ont eu lieu à l'intérieur. Je remercie mes collaborateurs et de l'Institut Pasteur, comme de l'ACNAM, de Santé publique France et d'Ipsos, et je vous rends la main. Merci beaucoup pour cette intervention euh, très claire, très instructive. Euh, je vois qu'il n'y a pas de questions particulières euh, sur votre propos. Donc, je euh, vous propose d'enchaîner euh, avec l'intervention euh, du docteur euh, Fabien Skinazi, qui est euh, médecin biologiste, ancien directeur, du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris et ancien chef du bureau de la santé environnementale et de l'hygiène à la mairie de Paris. Il est aujourd'hui vice-président de la commission spécialisée « Risques liés à l'environnement » du Haut conseil de santé publique et membre du conseil scientifique de l'Observatoire national de la qualité de l'air intérieur et membre correspondant de l'Académie nationale de pharmacie. Donc ça fait beaucoup de titres, ça fait une riche expérience. Donc au travers de, de, de cette expérience, euh, vous allez nous montrer comment on, on puise dans tous ces éléments de connaissance, et comment on réussit à formuler des, des recommandations sanitaires. Monsieur Skinazi, je vous laisse la parole. Merci. Vous voyez mon écran, vous voyez mon diaporama, Fabine C'est bon. Oui Oui, c'est bon. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je, effectivement, je, je suis au Conseil de santé publique, et dans un groupe qui a été mis en place l'année dernière au mois de mars sur les problèmes d'hygiène, de prévention et d'environnement. Et donc au mois de mars dernier, j'ai été sollicité avec d'autres collègues du Haut conseil de santé publique pour travailler sur différentes saisines du directeur général de la santé concernant le contexte de la pandémie Covid-19. Alors le Haut conseil de la santé publique, vous avez ici la date de sa création et surtout ses missions. Et en particulier par rapport à ses missions, c'était le point 2 qui nous a sollicité énormément l'année dernière et encore cette année. C'était de fournir au pouvoir public, en lien avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires, notamment dans ce contexte de la, de la crise du Covid. Et donc de travailler aussi sur la conception et l'évaluation les politiques et, politique et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire. Donc, pour, pour répondre à, à, à cette mission particulière qui concernait donc la, la gestion de la crise euh, au, au Conseil de la santé publique, il y a quatre commissions. Donc, euh, moi, je suis le vice-président de la commission sur les risques liés à l'environnement, euh, et euh, il y a d'autres commissions sur les maladies infectieuses et émergentes, les maladies chroniques ou une autre commission sur les systèmes de santé et sécurité des patients. Et ces quatre commissions ont participé étroitement à un groupe de travail, donc euh, qui est un groupe de travail permanent sur la grippe, les coronavirus et les infections respiratoires émergentes. Et donc avec l'émergence de ce nouveau coronavirus, on a mis en place une organisation pour répondre aux saisines, donc Covid, du directeur général de la santé, à la fois un, un groupe, un sous-groupe sur les aspects thérapeutiques et la prise en charge des patients. Euh, je ne parlerai pas de, de ce sous-groupe sous particulier, mais surtout je vous parlerai donc du sous-groupe dans lequel j'ai travaillé, qui concerne donc l'hygiène, la prévention et l'environnement. Alors, euh, comment fait-on pour répondre à une saisine Alors, je dois vous dire que ces saisines arrivent à n'importe quel moment et, et le délai de réponse est en général très court et donc il va se chiffrer en quelques jours pour donner une réponse précise à des questions. Et nous avons eu donc tout au long de l'année dernière et encore cette année, un certain nombre de saisines, vous verrez que les avis publiés sont au-delà d'une centaine d'avis, sont publiés sur le site internet du Haut Conseil, et voilà comment on structure notre réponse à la saisine du directeur général de la santé. Alors on rappelle la saisine et les questions précises qui sont, nous sont posées, ce sont des questions très précises qui sont posées concernant le, la crise Covid. Euh, on compose un groupe de travail avec euh, différents experts qui sont membres du Haut Conseil dans différentes commissions dont j'ai parlé, mais également euh, d'autres experts de, de sociétés savantes et pour certains sujets... Nous avons travaillé avec la Société française d'hygiène hospitalière, avec la Société de, française de microbiologie, euh, également euh, avec la Société française de pédiatrie ou d'autres encore sociétés savantes. Et également, lorsque c'est possible, nous effectuons des auditions de différents experts pour répondre de manière très précise à la saisine. Alors, dans nos avis, euh, la structuration, c'est d'abord de rappeler les données épidémiologiques qui nous sont fournis par Santé publique France, qui a un relevé hebdomadaire, qui nous serve à avoir un petit peu l'état de la situation au moment où nous répondons à la saisine. Les connaissances sur les modes et les circonstances de transmission du SARS-CoV-2 qui ont évolué euh, tout au long de l'année dernière par rapport aux différents types de modalités de transmission euh, de ce virus, ont fait une analyse euh, de la littérature scientifique et des guides internationaux. Donc là, nous avons une veille scientifique euh, régulière et on va chercher finalement les, les publications qui nous sont utiles, parfois ce sont des préprints hein, qui, qui, qui venaient d'être publiés. Ensuite, on prend, tout, en fonction de tous ces éléments, on prend les, les, les éléments qui vont nous permettre d'analyser, de prendre en compte cette saisine, et nous donnons un certain nombre de recommandations, et en rappelant que ces recommandations peuvent évoluer en fonction des connaissances disponibles, et puis les connaissances et les données épidémiologiques. Alors, on s'est fondé sur ces modes de transmission euh, du virus, euh, en particulier, donc, euh, cette contamination de proximité, comme euh, euh, on, on le voit ici, donc, euh, avec un, un nuage de gouttelettes euh, qui est émis par une personne porteuse du virus, qui euh, produit, donc, euh, par la parole, par le chant, par les cris, euh, parfois en éternuant ou en toussant, un nuage de gouttelettes de différentes tailles et euh, ce, cette transmission peut être de, de proximité ou alors à distance sous forme d'un aérosol qu'on voit euh, sous forme de fines particules. Et puis il y a aussi des contaminations par les mains, donc l'importance de l'hygiène des mains, euh, par des grosses gouttelettes ou même des, des, des fines particules qui sont déposées euh, sur les surfaces, donc de proximité ou à distance, et ensuite par les mains, comme on porte sur le visage, au niveau des yeux, du nez, de la bouche, on se contamine de cette manière-là. Donc on a pris ces modes de contamination et on a avancé l'année dernière, en particulier sur le mode de contamination par aérosol, qui n'était pas au départ évident, et un certain nombre de travaux nous ont permis de conforter la transmission par aérosol. Alors la doctrine, nous avons élaboré une doctrine sanitaire par rapport donc à, à la réduction des risques de transmission en population générale, avec sept mesures barrières, quatre qui sont des mesures barrières individuelles, où on distingue la distanciation physique, cette distance de deux mètres que nous avons donnée au mois de novembre dernier, pour permettre donc de, de limiter cette transmission du virus par, à de proximité, également ce qu'on appelle la distanciation sociale, c'est-à-dire où des personnes infectées ou des cas contacts vont être en isolement pour éviter de contaminer d'autres personnes. Le port d'un masque, et donc on a aussi fait évoluer les types de masques pour la population générale, soit un masque de catégorie 1, donc en tissu, lavable, soit un masque à l'usage médical normé de type chirurgical. L'hygiène des mains est également une mesure barrière, qu'on a mis en avant, que ce soit l'eau, le lavage avec de l'eau et du savon ou l'usage de produits hydroalcooliques, et puis le respect, ce qu'on appelle des gestes barrières, c'est-à-dire le contact, de serrer des mains, de s'embrasser, de se rapprocher les uns des autres. Ça, ce sont des quatre mesures barrières individuelles. Et puis, trois mesures barrières collectives. Euh, une sur le nettoyage ou la désinfection des surfaces. On a vu que les surfaces pouvaient être contaminées et que le virus, sur des surfaces fraîchement contaminées, pouvait contaminer les mains et qui sont portées au visage. Donc, on a mis l'accent sur la notion de nettoyage de ces surfaces de proximité. L'aération et la ventilation des locaux, je n'y reviendrai pas puisqu'on aura un exposé spécifique sur ce sujet. Et également, la dernière mesure barrière, d'une manière collective, c'est la gestion de la densité des personnes, en particulier la jauge dans les espaces clos et des flux également, des flux de personnes qui sont également à considérer. Alors ces mesures barrières ont été remises au goût du jour par un avis qui a été publié hier, qui est tout récent, où nous avons développé une matrice décisionnelle pour la réouverture des lieux publics. En prenant en compte deux types de facteurs. Le premier, ce sont les niveaux de risque de circulation du virus. Alors, si on peut avoir un test de dépistage avant l'entrée dans un espace clos, la couverture vaccinale, on voit qu'elle progresse aujourd'hui de manière importante, l'incidence hebdomadaire des cas, et puis les hospitalisations, soit dans les hôpitaux, soit en service de réanimation. Et puis le deuxième élément qu'on prend en compte, c'est la criticité des établissements au sens du public, qui va être définie en fonction de leur configuration, des activités qui sont pratiquées de manière extérieure ou intérieure, on l'a vu tout à l'heure, l'importance des lieux de contamination, et puis la possibilité d'appliquer aussi toutes les mesures barrières. On voit bien que les sept mesures barrières, parfois, ne peuvent pas toujours s'appliquer, notamment dans des espaces clos, et donc c'est important de de définir cette criticité en fonction de la possibilité ou non d'appliquer toutes les mesures barrières. Et tout ceci est sous-tendu par l'implication de la population euh, où euh, on souhaite euh, de sensibiliser la population à ces euh, mesures barrières. Alors euh, ces mesures barrières, euh, il faut qu'elles soient combinées. Euh, L'une ne va pas sans l'autre et vous voyez ici un diagramme euh, qui montre ces mesures individuelles et mesures collectives et à chaque fois on crée des obstacles pour la transmission du virus, que ce soit la distance physique de 2 mètres, l'hygiène des mains régulière, le respect des gestes barrières ou le port du masque très bien porté, et ces mesures collectives que j'ai évoquées tout à l'heure, le nettoyage, la ventilation et surtout la jauge, la gestion des flux. Donc on voit bien que chaque mesure a son importance et que c'est la combinaison de cette mesure barrière vont permettre de réduire les risques de transmission du virus. Alors, on a développé, pas que le Conseil de santé publique, euh, des notions, enfin nous avons fait un avis en particulier spécifique sur les masques, et euh, ceci est tiré donc de cet avis comment on va mettre son masque, euh, de, que ce soit un masque en tissu ou un masque chirurgical, de telle manière qu'on le pose et qu'on l'ajuste bien sur le visage et euh, également l'importance de se protéger les uns des autres. Ça, C'est un petit schéma aussi euh, qui montre l'importance de, de, en collectivité, euh, euh, quand on est ensemble, de porter tous les masques bien portés. Nous nous protégeons les uns des autres, on se protège aussi un peu soi-même en portant le masque de manière collective. Euh, ça, c'est une affiche que j'ai trouvée l'année dernière devant un magasin parce que vous avez noté que le port du masque eh bien, il n'est pas toujours euh, porté euh, correctement, et donc dans cette affiche, on montrait eh qu'il fallait porter le masque bien ajusté euh, et qu'il y avait des ports de masque, et en particulier celui que l'on voit en bas, le masque porté sous le montant, qu'on voit très souvent, euh, qui euh, ne permet pas évidemment euh, d'avoir de, de, l'obstacle que l'on souhaite pour réduire les émissions de gouttelettes et de protéger les autres, soit de proximité, mais de protéger aussi le masque, protège la formation d'aérosols, en limitant les, les gouttelettes et donc leur évaporation pour la formation de ces fines particules. Un autre aspect aussi, c'est l'hygiène des mains, que a mis également en avant. Voilà encore des, des affiches pour rappeler comment se laver correctement les mains, entre 30 secondes, que ce soit le lavage des mains à l'eau et au savon, On privilégie. Euh, que lorsqu'on a un, un poste d'eau, mais quand on n'a pas de poste d'eau, eh on va utiliser les gel hydroalcooliques toujours euh, selon la, la même euh, réalisation, euh, avec euh, donc, euh, la main, euh, de frotter les mains, euh, euh, tous les endroits de la main où le virus peut se retrouver pour avoir une main euh, totalement euh, décontaminée. Également, la notion de nettoyage, alors euh, l'année dernière, il y a eu un gros souci parce qu'on a tous compris qu'il fallait désinfecter et utiliser des tas de produits désinfectants, notamment de l'eau de Javel, euh, en grande quantité, ça s'est passé l'année dernière puisqu'on avait mis l'accent sur le fait que le virus pouvait survivre très longtemps dans le milieu extérieur et sur les surfaces. En fait, les études montrent euh, sur le plan épidémiologique la contamination des surfaces est bien moindre que celle de la transmission euh, par voie aérienne, et que comme il s'agit d'un virus enveloppé, euh, fragile, le simple nettoyage avec un détergent euh, peut euh, suffire, sauf dans des cas où on a besoin de rajouter, après ce nettoyage, une désinfection, euh, euh, dans des milieux où il y a des, plusieurs personnes malades, où on a des risques de contamination importante des, des surfaces, ben, on peut y ajouter de la désinfection, mais le plus souvent, dans la population générale, le nettoyage, et en particulier sur les zones où, qui sont fréquemment touchées par les mains, on va aller vers ce type de nettoyage. Alors, dans les, ce sera ma dernière diapositive pour montrer que nous avons donc, dans nos différents avis, plusieurs thématiques qui sont donc définies sur le site Internet qui concernent ces différents lieux de vie. Et donc, je peux dire que l'année dernière et encore cette année, nous avons balayé tous les lieux de vie, que ce soit les établissements recevant du public, des milieux professionnels, l'ensemble des mesures barrières qui ont été développées les unes après les autres, et encore tout récemment un avis sur l'aération, la ventilation et la mesure du CO2, donc euh, un certain nombre d'avis sur les établissements de santé également euh, de, pour l'enfant également avec le port du masque dès l'âge de 6 ans et tout ce qui se passe dans, dans les crèches les écoles les de maternelles on a développé euh, tous ces sujets là les uns après les autres et qui font l'objet eh bien effectivement d'un très très très grand nombre de d'avis de, et de recommandations euh, les unes après les autres pour essayer eh d'aider tout le monde pour mieux lutter contre la transmission de ce virus voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter. Merci beaucoup Merci. pour euh, cette intervention. Et, euh... Euh, je ne sais pas si euh, ça permet de faire prendre conscience de la somme de travail qui est réalisée euh, par le Haut conseil de santé publique. En tout cas, euh, j'en profite pour vous remercier parce que c'est une richesse, euh, une analyse fine de, de tout ce qui est produit comme connaissance. Et donc, je conseille à tout le monde de se référer aux avis du, du Haut conseil qui sont très, très documentés. Donc, je vous propose de poursuivre avec l'intervention du professeur Elias, qui où on aborde dans cette dernière partie euh, une application pratique, on va dire, concernant l'aération et l'utilisation de capteurs de CO2. Donc le professeur Florence Elias est spécialiste de la mécanique des fluides professeure à l'Université de Paris dans le laboratoire Matière et Systèmes complexes, dans l'équipe Dynamique et Organisation de la matière molle, et membre de l'équipe Projet CO2, dont elle va vous parler plus longuement. Donc je vous laisse sans plus, sans plus attendre la parole, professeure Florence Eyas. Bonjour. Alors, je vais activer mon partage d'écran. Voilà, vous... Est-ce que vous voyez bien mon écran Ah, je ne vous entends plus. Oui, c'est bon. C'est bon, bon d'accord, bon. très bien. D'accord, donc merci beaucoup. Euh, merci de, de cette invitation. Euh, donc effectivement, moi je suis physicienne et donc je suis chercheuse et enseignante à l'Université de Paris. Et euh, comme vous l'avez dit, je suis également membre du groupe Projet CO2 dont je dirai un petit mot tout à l'heure. Donc, là, je, je vais parler un peu en tant qu'enseignante parce que, donc, à la rentrée de, de septembre, euh, j'avais connaissance de la transmission du virus SARS-CoV-2 par la voie aérosol. Et, euh, et donc, du coup, j'étais inquiète pour, pour, la, pour la, les, les conditions de, de, de, de sécurité. Je me demandais si les conditions de sécurité dans, dans, étaient satisfaisantes quand j'allais faire mes cours à l'université, donc pour mes étudiants, pour moi, pour mes collègues. Euh, donc, je me demandais si les salles étaient bien ventilées. Et euh, donc, comme je suis physicienne, j'ai voulu mesurer ça et donc j'ai acheté un capteur de dioxyde de carbone. Donc, pourquoi Quel est le rapport entre le, le dioxyde de carbone ou le CO2 et les aérosols euh, La raison, c'est que quand on expire, on émet des aérosols et en même temps, on émet aussi du dioxyde de carbone. Donc, si vous êtes dans un espace clos comme une salle de cours, euh, eh l'air va se charger en dioxyde de carbone au même rythme qu'il va se charger en aérosol. Donc les aérosols, euh, qu'est-ce que c'est enfin, de, de quoi parle-t-on Ce sont des, des gouttelettes qui sont euh, très fines, qui sont plus petites qu'un micromètre et euh, elles sont tellement légères qu'elles restent en suspension dans l'air, elles ne retombent pas au sol et euh, elles sont aussi suffisamment petites pour pénétrer assez profondément dans les voies respiratoires, d'où le le risque de, de, de contamination si ces gouttelettes contiennent un, un virion de Sars-CoV-2. Donc, euh, euh, donc, dans un espace clos comme dans une salle de cours, eh bien les, les, les aérosols, tout comme le dioxyde de carbone, vont quitter la pièce uniquement si on renouvelle l'air dans la salle en apportant de l'air frais. C'est cet air frais qui va chasser l'air vicié. Et donc, euh, pour ce faire, il faut aérer. Donc, Comment mesurer si une salle est bien ventilée Eh bien, à défaut de pouvoir mesurer la charge de la salle en aérosol, on mesure le taux de dioxyde de carbone. Donc, c'est un bon indicateur pour savoir si la salle est bien ventilée. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut réduire significativement la, la propagation de l'épidémie en aérant Donc, euh, pour ce qui concerne le SARS-CoV-2, on n'a pas encore toutes les données, mais on en a dans le cas d'autres maladies respiratoires comme la tuberculose. Et en particulier, il y a une étude de l'université de Taïwan qui a montré qu'une euh, épidémie de tuberculose a été stoppée par un contrôle de la ventilation des salles donc dans l'université. Et ce contrôle était fait grâce à une mesure de taux de CO2 donc euh, qui, a, euh, qui a été contrôlée de façon à rester en dessous d'un certain seuil. Donc j'ai acheté un détecteur de CO2 à la rentrée de septembre. Euh, voilà. Mais alors, quel détecteur acheter donc, si vous faites une recherche sur Internet, que, que vous cherchez un détecteur de, de, de CO2 dans un moteur de recherche, voilà sur quoi vous tombez. Donc, il y, y a beaucoup de choix. Euh, alors, il faut faire très attention à ne pas, euh, à, à bien choisir le, le, la technologie qu'on utilise. Donc, le, le capteur de, de, de CO2 qui vous, qui vous fournira une mesure fiable, exacte, c'est un capteur qu'on appelle NDIR, donc, qui sera basé sur le rayonnement infrarouge. Voilà, ça paraît un petit peu technique, mais euh, pour euh, faire une mesure euh, correcte, il faut euh, s'équiper euh, de façon convenable. Voilà, donc j'ai acheté mon détecteur de CO2. Alors, c'est, il est là. Est, voilà le, le, la mesure typique que vous voyez. Donc, euh, sur cette image, il, il mesure 624 ppm. Qu'est-ce que ça signifie Donc, ppm, c'est des parties par million. Donc, c'est-à-dire que euh, le détecteur mesure 624 molécules de, de CO2 sur 1 million de molécules d'air, ou autrement dit, il y a aussi 0,0624 euh, molécules de CO2, euh, pardon, 0,0624% de molécules de CO2 dans l'air. Donc, euh, à l'extérieur, l'atmosphère le, contient du, du dioxyde de carbone euh, naturellement. Euh, actuellement, il, le, le taux de CO2 dans l'atmosphère est d'environ de 400 parties par million, 400 ou 500, en fait. Et donc, euh, si vous êtes dans un espace clos, tout ce que le capteur va mesurer au-delà de ces 400 euh, parties par million, c'est euh, du CO2 qui vient de la respiration humaine. Donc, pour donner des, des, des nombres, euh, si, vous êtes à, si, si vous mesurez 800 parties par million de CO2 dans l'air, dans un espace clos, ça signifie que 1% de l'air qui est dans la salle a déjà été respiré, donc est passé dans les voies respiratoires de quelqu'un euh, qui se trouve dans la salle. Donc, euh, faire cette mesure, ça permet de, de, de donner des seuils. Donc, c'est 800 parties par million, c'est euh, le seuil à ne pas dépasser qui est actuellement euh, préconisé par le Haut conseil à la santé publique euh, dans une salle dans laquelle les occupants portent un masque. Euh, voilà. Donc, j'ai acheté ce, ce capteur et puis euh, j'ai pu l'installer dans, dans, dans mes salles de travaux dirigés à l'université. Donc, voilà le, le type de mesure que, que vous pouvez voir sur la droite. Donc, euh, c'était au mois de septembre, nous étions en demi-jauge, il y avait 27 personnes dans la salle. Euh, donc, vous voyez au début, les étudiants s'installent, la porte est ouverte. Et puis, euh, au début du cours, on ferme la porte, le cours commence et vous voyez le niveau de CO2 dans la salle qui augmente, et euh, qui augmente assez vite en fait. Et au bout de, de 20 minutes, il a même dépassé les 2000 parties par million de CO2. Donc, 2000 par, parties par million, euh, toujours pour euh, donner des ordres de grandeur, ça signifie que 4% de l'air dans la salle est déjà passé dans la voie respiratoire de, des occupants. Donc, euh, ça signifie que, que, que cette salle n'est pas très bien ventilée. Euh, J'ai indiqué ici le, le seuil de 800 ppm qu'il est préconisé de ne pas dépasser. Euh, voilà, donc cette salle n'était pas bien ventilée. Alors, comment faire euh, donc voilà ici un, un autre exemple euh, enfin de, de, de, de ventilation des salles. Donc Pour pour, pour ventiler, il faudrait pouvoir ouvrir, ouvrir les fenêtres. Euh, ici, dans cette salle, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Par contre, on peut ouvrir les portes. Et donc, ce qu'on voit sur ces mesures, c'est que euh, le, le taux de CO2 euh, baisse en quelques minutes lorsque la porte est, ou, est, est ouverte. Il redescend en dessous du seuil qu'il est préconisé de ne pas dépasser et puis lorsqu'on ferme la porte, eh bien, il réaugmente petit à petit et en, en dépassant ce seuil jusqu'à la prochaine ouverture de porte. Voilà donc en fait dans cette salle particulière il y avait euh, un problème puisque c'était une salle qui était munie d'une ventilation mécanique, une VMC, et donc visiblement ces mesures ont montré que euh, la VMC ne fonctionnait pas bien. Donc on a alerté les services techniques de l'université, et les, les, la VMC a été euh, remise en service et vérifiée. Et euh, la semaine suivante, donc exactement dans les mêmes conditions, euh, le même travaux dirigé à mi-jauge, euh, on peut voir que, donc c'est la courbe en noir, on peut voir que euh, la ventilation mécanique avait été euh, bien réglée, puisque même porte fermée, euh, tout le tout le cours était, a eu lieu à un seuil de, de, de CO2 inférieur au au taux maximum qui est recommandé. Voilà, donc euh, on peut vérifier grâce à ces mesures de taux de CO2 la, la, la bonne marche de la ventilation mécanique. Alors, voilà ici un autre exemple euh, en salle de réunion, donc une salle qui ne possède pas de ventilation mécanique. Euh, donc ici, on a installé un détecteur de, de CO2 au début de la réunion et euh, en surveillant le, les indications données par le détecteur, eh bien on pouvait décider d'ouvrir la fenêtre dès que euh, la valeur seuil qu'on s'était fixée, donc là c'était à 1000, 1000 parties par million, donc dès que la valeur seuil euh, était atteinte, on ouvrait la fenêtre et euh, on, on aérait pendant quelques minutes, et puis euh, on pouvait voir aussi à quel moment on, on pouvait fermer la fenêtre. Donc ça c'est intéressant, euh, particulièrement en hiver, parce qu'ouvrir les fenêtres ça refroidit la salle, et donc ce qu'on voit c'est que le, le signal met à peu près 20 minutes à monter jusqu'au seuil qui est... Euh, qu'on qu ne souhaite pas dépasser. En revanche, il met quelques minutes à descendre et euh, pendant ces quelques minutes, la température n'a baissé que de quelques degrés. Donc en fait, cette aération intermittente, euh, si elle est contrôlée, on, elle permet aussi de, de ne pas trop refroidir les salles et, euh, tout en gardant un bon niveau d'aération. Alors voilà ici un exemple en milieu scolaire. Donc euh, ici c'est une mesure qui a été réalisée dans une classe de ce 2 Donc ce que vous voyez c'est que donc le signal de, de CO2 augmente quand les élèves sont dans la salle et puis euh, lorsqu'on ouvre deux fenêtres et eh bien le, le signal baisse. Euh, il remonte à nouveau lorsque les fenêtres sont fermées, etc. Donc as, euh, ce que ce que cette courbe montre c'est que euh, Là, à la fin, en fait, le, le signal baisse, mais euh, il reste tout de même au-dessus du seuil. De, il, reste, euh, il se stabilise à 1150 parties par million de, de CO2. En fait, une seule fenêtre a été ouverte. Donc visiblement, cette ventilation-là n'est pas suffisante. Et euh, avoir, pouvoir mesurer le taux de CO2 permet de savoir dans cette salle qu'il faut ouvrir deux fenêtres et euh, une seule, ça n'est pas suffisant. Alors un exemple plus problématique, c'est le cas des cantines. Euh, puisque donc dans, toutes les, dans tous les autres exemples que, que je vous ai montrés, euh, les occupants de la salle portent le masque, mais dans une cantine, on enlève le masque. Donc euh, à ce moment-là, les, les, les, les aérosols qui sont en suspension dans l'air euh, euh, ils sont émis d'abord sans, sans, sans la barrière du masque, et puis ils peuvent être aussi inhalés sans la barrière du masque. Donc là, à ce moment-là, il convient d'aérer encore mieux euh, les salles euh, donc on fixe des seuils qui sont encore plus bas ici, donc à 600 parties par million de CO2, c'est-à-dire seulement 200 de plus qu'à l'extérieur. Et donc là, vous voyez une mesure qui, qui a été faite dans une, dans une cantine de, de collège, et euh, donc on atteint, le, pendant le temps de la pause méridienne, on atteint des taux de, de 2000 parties par million, qui, qui montrent que, que, euh, que, que cette cantine n'est vraiment pas, pas très bien ventilée en fait, c'est un cas qui, qui arrive euh, peut-être plus souvent qu'on qu ne le croit dans les, dans les cantines des, des écoles et, et des collèges. Et donc là, faire cette mesure, ça, ça permet de, de réaliser qu'il faut agir en fait, sur ce local euh, en priorité pour, pour réduire le risque de contamination à l'école. Voilà, alors pour conclure, euh, installer des, des, des détecteurs de, de dioxyde de carbone, ça permet de contrôler la bonne aération d'une salle. Euh, voilà ici l'exemple, j'ai mis ici un exemple d'un contrôle d'aération qui a pu être fait dans une salle d'enseignement aussi euh, donc à, à l'automne où on a pu euh, contrôler l'ouverture des portes et des fenêtres de manière à rester de façon stationnaire en dessous du, du seuil des 800 parties par million de CO2 dans l'air. Euh, donc c'est une mesure, mesurer le, le taux de, de CO2 c'est une mesure qui est peu coûteuse, qui est simple. En fait, elle ne présente pas beaucoup plus de difficultés que de mesurer la température avec un thermomètre. Et donc, c'est une mesure qui peut être réalisée par des élèves, donc de tous les âges. Et, euh, et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut impliquer les élèves dans la mesure, on peut faire participer les élèves au maintien de la bonne qualité de l'air dans la salle. Et euh, donc, ça, c'est quelque chose qui représente un intérêt pédagogique et euh, un intérêt éducatif euh, important. Voilà, alors... À, à plus long terme, euh, au-delà de l'épidémie de, de, qui est due au, au coronavirus, euh, euh, installer ces, ces mesures pour, pour contrôler l'aération, la, la, ça permet de lutter contre de nombreuses maladies res respiratoires autres euh, que le, le SARS-CoV-2. Euh, ça permet également d'améliorer la qualité de l'air de, de manière générale et, euh, au passage, maintenir un bas taux de, de, de dioxyde de carbone dans l'air, ça permet aussi d'améliorer les facultés intellectuelles parce qu'il a été en effet montré que' au delà d'une certaine concentration donc de 1000 parties par million de dioxyde de carbone dans l'air et eh bien les, les performances cognitives des, des personnes qui sont dans la salle sont réduites et donc euh, c'est quelque chose qui, qui peut poser des problèmes à l'école évidemment voilà alors pour finir je voudrais présenter le groupe projet CO2 donc euh, au nom duquel je, je, je vous ai parlé aujourd'hui donc, euh, c'est un petit groupe qui rassemble des universitaires, médecins et aussi membres du Haut conseil à la santé publique, dont Fabien Squinazic, vous avez entendu tout à l'heure. Et donc, la mission que nous nous sommes fixée dans ce groupe, c'est de transmettre les connaissances scientifiques sur la propagation des aérosols, également sur les mesures de dioxyde de carbone et euh, sur les bonnes pratiques de, de la ventilation. Voilà, et donc en particulier, euh, grâce à un site web dont, dont j'ai mis l'adresse dans ce transparent, euh, donc sur ce site web, on a mis à disposition beaucoup de ressources, donc des ressources pédagogiques euh, pour les scolaires ou pour le grand public, également un guide d'achat pour euh, les personnes qui souhaitent s'équiper en détecteur de CO2, euh, un guide d'achat, de, de construction de capteurs de CO2 et, également, et puis euh, aussi des, des, des webinaires qu'on a donnés euh, au mois de février sur euh, toutes ces questions-là. Merci. Merci, Merci beaucoup. De... Encore une fois pour cette intervention très claire, très pragmatique et qui illustre vraiment euh, l'importance de l'aération et surtout qui euh, pose des outils très pratiques pour euh, gérer au mieux euh, cette aération. Donc un certain nombre de questions sont, sont intervenues tout au long des, des présentations. Euh, alors, je vais peut-être euh, commencer par une série de questions qui euh, ciblent euh, le professeur Fontanet à propos de l'étude comme corps. Alors, peut-être une première euh, que je me posais également sur euh, les perspectives. Euh, euh, donc, on voit que cette étude a été faite déjà en plusieurs salles. Est-ce qu'il est prévu de poursuivre les travaux, en particulier une question qui porte sur euh, la capacité de, de ce travail à à, à re-questionner ces lieux de, de contamination avec la percée du variant anglais qui est aujourd'hui majoritaire sur le territoire. Donc quelles sont les, les perspectives de travail pour ça, dans le cadre de ces travaux Alors effectivement on continue et euh, ce qui est particulièrement euh, intéressant maintenant c'est qu'on a un, un questionnaire très souple qu'on peut euh, améliorer au cours du temps. Et... Euh, on a rajouté des questions sur quel est le variant qui vous a infecté quand cette information est devenue disponible. On a rajouté des questions sur les doses de vaccins. Euh, et on est maintenant... On, a, alors on, on continue, si vous voulez, à un rythme de recrutement de euh, à peu près 20 000 cas par mois et 350 témoins. Euh, et on répète les analyses tous les mois. Et on enrichit notre questionnaire au fur et à mesure, avec des sous-études qui se sont rajoutées depuis, parce qu'on a été approché par des groupes de recherche qui... Euh, par exemple, les personnels soignants. Et donc, euh, l'hôpital Bichat, Jean-Christophe Lucet a, a développé toute une partie spécifique des personnels soignants. Donc, quand les gens s'identifient comme personnels soignants, ils ont un questionnaire spécialisé et ils, on étudie les circonstances de contamination euh, des personnels soignants. Donc, c'est une étude vraiment euh, dynamique dans le temps et évolutive. On a répété les analyses tous les mois. On retrouve les mêmes choses, qui, d'une façon assez rassurante, hein, de cette façon. Alors, soit les biais se répètent de la même façon tous les mois, soit il euh, y a une certaine. Euh, euh, robustesse dans, dans, dans l'approche méthodologique. Euh, les seuls qui ont changé au cours du temps, c'est ce que je vous racontais sur les réunions privées, qui étaient des risques en octobre et novembre et ne l'étaient plus depuis. Pas mal de fluctuations sur le, les risques associés aux réunions euh, dans le milieu professionnel, qu'on voit des certains mois apparaître comme des sur-risques et d'autres pas. Tout le reste, ça reste d'une stabilité euh, comme je le disais, à la fois rassurante, tant qu'il ne s'agit pas de biais systématiques qui se répètent dans le temps. Euh, sur les... On a étudié donc euh, l'impact des nouveaux variants euh, dans la période depuis février à peu près. On retrouve les mêmes modes de transmission qui s'exercent de la même façon. Euh, ce qui est apparu en février, qui n'était pas apparu jusqu'à présent, c'est que les enfants des écoles primaires représentaient un sur-risque pour les parents, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Mais c'était autant pour des euh, par an qu'ils aient été infectés par le virus historique, le variant anglais ou les variants à mutation 484 qui sont les variants d'échappement immunitaire. Donc, ce n'est pas spécifique du variant anglais. Et sur le variant anglais, on a des petites choses, ça bouge un peu, mais euh, rien de très euh, marqué. J'étais assez étonné hein, qu'il n'y ait pas... Euh, des augmentations de risque plus importantes par exemple pour ce variant pour la même exposition puisqu'on sait qu'il est plus transmissible. La seule chose qui ressort, c'est que les patients infectés par le variant anglais sont plus symptomatiques que ne le sont les patients infectés par le virus historique, hein, celui de 2020. Donc c'est peut-être par le biais des symptômes que la transmission s'accroît, se... mais euh, c'est la seule chose que je peux euh, dire là-dessus. Et, et l'étude, on espère la poursuivre et la continuer parce que finalement, cette adaptation du questionnaire, là maintenant, on a nos premiers résultats sur l'efficacité vaccinale. Donc, on se rend compte par rapport aux différents variants que c'est vraiment une grande richesse et, et, et avec les mesures qui vont être proposées dans les semaines à venir de réouverture, ce sera intéressant de voir si ces lieux de réouverture vont se manifester comme des lieux à risque. Et là, je parle autant des musées, des concerts, des théâtres, des salles de cinéma que des bars, des restaurants, etc. Très bien, merci. Oui, c'est très prometteur et en effet, ça sera riche d'enseignements. Alors, Alors il... diapos, vous pouvez les partager, bien sûr. D'accord, très vous bien. Vous allez sur le site de l'Institut Pasteur en tapant Comcor Institut Pasteur. On a mis en ligne nos rapports. On a mis en ligne une analyse critique de l'étude. Et ce que je vous ai présenté va être publié dans le Lancet Regional Health Europe euh, dans les semaines qui viennent. Il a été accepté. D'accord. Donc, euh, concernant ces travaux, il y a eu. Que plusieurs questions. Alors c'est vrai que vous êtes euh, très riche, donc vous avez dû passer très vite. Une des questions en particulier pour savoir s'il est possible d'affiner euh, les informations concernant la fréquentation des transports en commun, en ciblant par exemple sur euh, des lignes qui seraient euh, particulièrement surchargées, parce que c'est vrai que là euh, on a une généralité, mais qu'il peut y avoir probablement des nuances. Alors je ne sais pas si vous, votre étude permet de, vous, de distinguer ces situations-là. On a aussi beaucoup de questions sur euh, le milieu professionnel. Euh, sur euh, bah, les limites que vous avez évoquées. Alors, rapidement, je ne sais pas si, si on va avoir le temps de rentrer dans les détails, mais pourquoi, pourquoi on ne peut pas rentrer plus dans le détail à, à ce sujet-là Et concernant les enseignants, par exemple, est-ce que ces, ces travaux peuvent mettre en évidence des surrisques concernant ces, ces, ces types de professions Alors euh, Sur les catégories professionnelles, on est revenu sur notre analyse parce qu'en discutant avec nos collègues de la CNAM, on s'est rendu compte que les adressages de mails aux aux professions qui avaient des régimes spéciaux, hein, comme la MGEN par exemple, ou, euh, ou d'autres, euh, que qu'on euh, n'était pas sûr de les atteindre de la même façon. Et, et, et dès lors, la représentation de certaines catégories professionnelles dans les cas pouvait être euh, sous-estimée. Et du coup, on considère que ce qu'on euh, avait mis dans notre rapport, et c'est dans le correctif que l'on a mis en ligne sur le site de Pasteur concernant les catégories professionnelles, n'est pas valide. Maintenant, les études internationales sur les enseignants vont quasiment toutes dans le même sens pour dire que à âge et sexe identiques, les enseignants ne sont à un risque d'être infectés qui est comparable aux personnes du même âge et du même sexe. Ils sont évidemment exposés quand le virus circule dans les écoles et c'est le cas quand il y a beaucoup de virus en communauté, vous en aurez beaucoup dans les écoles, donc les enseignants vont être exposés, mais il semblerait quand même qu'ils arrivent à se protéger euh, parce qu'ils n'ont pas un sur-risque d'infection comparé aux autres professions. Il y a un seul papier dans PNAS qui euh, raconte une histoire un peu différente, mais euh, les, la grande, grande majorité des publications internationales va pour dire que les enseignants sont pas à sur-risque. Très bien, merci. Euh, donc je vais peut-être euh, adresser quelques questions euh, à Fabien, ce qui est nazi, une petite question... Euh Concernant les masques, sur l'efficacité des masques, on pas aussi des euh, masques, une question qui peut s'adresser aussi au professeur fontané Alors la première question, c'est savoir euh, si euh, comparer l'efficacité des masques lavables comparé aux masques jetables avec l'enjeu bah, de toute cette production de déchets. Et concernant les masques, il y avait aussi une question sur est-ce que euh, on dans vous avez pu constater des sur-risques, de, enfin pas des sur mais en tout cas des cas de contamination dans les espaces clos malgré le port du masque Donc peut-être ces deux petites questions sur le, le masque. Peut-être d'abord Fabien Dans les avis du euh... Conseil. Oui, vous m'entendez Oui, c'est bon, pardon. Vous m'entendez Oui, je vais oui, vous bon. du... Voilà, merci. Dans les avis du Haut Conseil, nous avons toujours privilégié le masque en tissu. Alors effectivement, au mois de novembre dernier, à cause de l'arrivée de nouveaux variants, et notamment le variant anglais, un peu plus transmissible, nous avons proposé des masques un peu plus efficaces. Donc on, on a souhaité que tous les masques artisanaux ou même ceux de catégorie 2 euh, ne soient pas, enfin ne soient moins utilisés au profit de, de masques de catégorie 1 un peu plus efficaces en tissu. Et donc on a toujours privilégié les masques lavables en tissu. Euh, plutôt que les masques euh, euh, qui soient jetables, puisqu'effectivement, euh, on a constaté euh, pas mal de déchets euh, liés, enfin, le, le, même des masques retrouvés sur la voie publique. Euh, voilà, et donc on, on a surtout privilégié dans nos avis. Euh, le masque en tissu, voilà, c'est ce que je peux répondre, le, le masque chirurgical, on voit aussi beaucoup de personnes avec des masques chirurgicaux, mais là aussi euh, on a donné des recommandations dans nos avis pour la gestion des déchets, et en particulier euh, comment euh, éliminer euh, ces masques euh, donc, jetables euh, dans, dans les entours ménagères, euh, quand on n'a pas la possibilité euh, de le faire dans, par exemple dans des daceries, des déchets à risque infectieux, on peut tout à fait euh, le mettre dans des sacs d'ordures ménagères, le laisser 24 heures entreposées. On a considéré que le virus disparaissait rapidement sur ces masques et donc on pouvait ensuite le mettre dans les ordures ménagères. Donc euh, pour éviter justement de retrouver ces masques dans la nature, on a proposé des solutions pour éliminer ces masques. Alors il y avait une question également sur les sept mesures barrières. En fait, euh, est-ce que malgré les sept mesures barrières et notamment le le port du masque, on peut avoir encore des contaminations, même si on respecte les sept mesures barrières. Alors, je me suis toujours posé la, la, la question de savoir si nos sept mesures barrières, c'est des obstacles les uns après les autres, hein, euh, permettent euh, en fait donc, de réduire fortement la, la transmission. Mais malgré tout, j'ai le sentiment euh, peut-être que euh, parfois les sept mesures barrières ne sont pas forcément bien appliquées. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il y a des cas de transmission. En particulier, on note euh, que même à l'extérieur, par exemple, on, on dit souvent, et j'ai entendu tout à l'heure, que 5 des cas de contamination se passaient à l'extérieur. Il est vrai que dans les espaces clos, on a beaucoup plus de transmissions dites collectives, puisqu'on est tous ensemble dans l'espace clos, et surtout, dire la ventilation est insuffisante. Mais à l'extérieur aussi, on peut avoir des cas de contamination individuelle, de personne à personne. Il y a déjà eu des cas qui ont été signalés dans des pique-niques, par exemple, dans des camps de vacances, où on peut avoir à l'extérieur une transmission de personne à personne. Et souvent, c'est lié parce qu'à l'extérieur, on considère qu'il y a peu de risques et qu'on porte le masque pas correctement et qu'on est à proximité de quelqu'un. Dans la mode de transmission, il y a un code de, de transmission qui va vers la personne en face de nous, de ce nuage de gouttelettes. Et donc, à proximité de son masque, on peut aussi se contaminer, même à l'extérieur et encore plus à l'intérieur avec l'aérosol. Très bien, merci. Professeur Fontanine, dans l'analyse euh, des questionnaires, euh, est-ce que euh, des personnes portant le masque euh, ont pu être euh, contaminées dans ces circonstances Est-ce que ça a été observé Oui, alors vous pouvez, là aussi, pour les personnes intéressées, voir les détails, parce que ça me prendrait un peu trop de temps. Sur le site, hein, donc, euh, téléchargez l'étude comme corps, le rapport du 9 mars, on a des tableaux où on montre notamment, on a analysé des cas de contamination où la personne sait qu'il les a infectés puisqu'ils ont été informés par la CNAM où le, le patient index leur a dit euh, « ben je suis découvert positif, on s'est vu l'autre jour, euh, faites-vous tester » puis il s'avère qu'ils sont positifs eux-mêmes. Donc on sait qu y a eu, euh, qui a infecté et on sait qu'il y a eu un contact unique. Et on a plusieurs milliers de circonstances donc, où euh, les deux personnes se sont vues une seule fois et le contact a été infectant et on les a analysés selon la durée du contact, la distance du contact et les ports de masque. Et on retrouve, euh, alors c'est du déclaratif, hein, mais des personnes qui disent effectivement c'est affecté, alors que les deux portaient un masque euh, et qu'ils étaient euh, quelquefois en extérieur, plus rarement, hein, plus souvent en intérieur. Euh, voilà. Bon, après, c'est du déclaratif, hein, donc je ne peux pas euh, aller au-delà. Je pense quand même, hein, d'une façon générale, qu'à partir du moment où vous portez des masques euh, et vous aérez et que vous êtes en intérieur, vous diminuez considérablement le, le, le risque de contamination. Hein. Donc, je ne veux pas que ces cas un peu exceptionnels soient euh, remettent en cause du tout euh, les, les principes qu'on vient d'énoncer. Euh, franchement, euh, si vous avez distance euh, physique de, de, de mètres, un masque chacun, que vous vous lavez les mains et que vous aérez, euh, vous avez fait quand même une très, très, très grande partie du chemin pour éviter la contamination. Je, je... Les questions qui s'adressent Peut-être plus à vous, concernant le milieu de l'entreprise dans l'étude, dans est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en, en évidence sur les contaminations qui peuvent avoir lieu euh, sur le lieu de travail euh, Que, que, que peut-on préconiser pour qu'il y ait une application euh, des gestes barrières dans ce milieu Et euh, en matière de recommandations, alors ça s'adresse peut-être plus largement euh, également au professeur Skinazi euh, quelles préconisations on peut faire sur uh, la poursuite du télétravail dans ces phases à venir uh, de déconfinement progressif mmh. euh, Bon, Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait de mon sort, hein, sur euh, l'organisation du travail. En revanche, ce que l'on peut euh, dire, c'est que dans les... Euh, quand justement, on connaissait la personne qui vous avait affecté au travail dans la très grande majorité des cas, euh, c'était euh, les... soit du bureau partagé, soit des lieux de restauration, hein, comme euh, le montrait très bien le professeur euh, Florence Elias dans, dans sa présentation. Euh, donc voilà, c'est toujours un peu les mêmes choses euh, qui, qui, qui se retrouvent et euh, sur lesquelles, il... dans le milieu du travail, en tout cas, il faudrait agir. Euh, si on veut. Alors, une autre chose qu'on avait, des... qu qu avait mis en évidence dans Comcor et qui avait quand même euh, euh, nous avait un peu choqué à l'époque, c'était que quand la personne est connue et que la contamination a eu lieu sur le lieu du travail, dans 40% des cas, la personne infectante était symptomatique sur son lieu de travail. Donc là, on se dit quand même qu'il y a des choses à faire pour que les gens symptomatiques restent vraiment chez eux parce que ça n'a pas lieu d'être. Très bien, merci. Alors, euh, je vais adresser une question au euh, professeur Elias. Concernant l'installation des capteurs, euh, une question sur. Euh, euh, quelle est la localisation la plus adaptée pour avoir une bonne représentativité de, de cette mesure de CO2 euh, Éventuellement, plusieurs capteurs sont-ils nécessaires pour certains types d'environnement, des, des grandes pièces Est-ce que vous pouvez préciser justement les, les, les préco des préconisations sur ce do domaine-là Oui, alors, euh, donc il y a des préconisations sur la hauteur parce que, euh, dans les salles, le, la, le niveau de, de dioxyde de carbone peut être stratifié. Donc, euh, il faut mettre euh, les capteurs à à peu près 1,50 m, 2 m du sol. Euh, il faut les mettre loin de l'endroit où, enfin, où, où, où les gens respirent. Donc, euh, typiquement sur un mur, c'est très bien. Après, donc, euh, dans une salle euh, d'enseignement, euh, un seul capteur, ça suffit largement pour, euh, pour connaître le niveau d'aération dans votre salle. Dans les plus grandes salles, alors oui, dans les amphithéâtres, on a pu noter des, des petites différences entre le bas de l'amphi et le haut de l'amphi. Et puis, je pense à des grandes salles comme les salles de spectacle. Alors là, je pense que enfin, c est, c est, ça sort de, du domaine que j'ai étudié moi, mais je pense qu'il faut faire venir un bureau d'études pour, pour étudier le, la, les, les écoulements d'air dans, dans, dans des vraiment très grandes salles. J'avais une question pour Florence Elias. Euh, je voulais savoir... Est-ce que la rapidité avec laquelle les taux euh, de particules augmentent est différente Donc, quand les gens portent des masques ou n'en portent pas Vous avez vu des cinétiques très différentes L'exemple par exemple oui. du, des cafétérias versus les... les, les, les parce que vous ne pouvez pas faire l'expérience aujourd'hui, euh, vu les risques qu'elles qu comportent, mais vous pouvez au moins comparer ce qu'on voit dans les cafétérias par rapport à ce qu'on voit dans les, les salles de même taille où les, les, les étudiants porteraient des masques. Alors, donc ce qu'on mesure là, c'est quand même un taux de, de dioxyde de carbone. Donc, euh, ce qu'on mesure, c'est la respiration, le taux de respiration des gens. Donc, euh, en fait, on n'a pas d'information. Enfin, on n'a on a pas une information directe sur le, le taux d'aérosol qui est dans la dans la salle. Donc, mmh. si vous voulez, le, le si vous avez une, euh, comment dire, si vous si vous si vous voulez quantifier un risque d'être infecté. Donc, la, la dilution, enfin l'aération de la salle sera un ingrédient, le port du masque sera un autre, et les deux sont multiplicatifs, en fait. Donc là, ce qu'on mesure, c'est juste le taux de CO2. C'est-à-dire, si on sait donc le, que les recommandations, les seuils devront être différents si vous avez des masques ou si vous en avez pas, mais on ne peut pas, avec une mesure de taux de CO2, vous dire si, euh, si, euh, si la quantité d'aérosol a augmenté plus vite ou moins vite, si les, si les personnes portent des masques ou pas. Assez... Oui, ouais, je... je me rends bien compte que je dis quelque chose d'idiot, et en même temps j'aimerais comprendre <rire> pourquoi c'est idiot. <rire> c'est embarrassant parce que tout ça est enregistré. Et, euh, et, et, et est euh... Mais c'est cette idée de jusqu'à quelle mesure, si vous voulez, d'une certaine façon le masque protégeant, qu'est-ce qu'il retient, oui. par rapport à ce que vous, vous mesurez, et dans quelle mesure euh, l'analyse de cette cinétique permettrait de voir... Euh l'effet de frein que porte le masque ou pas, mais peut-être que Fabien, ce qui l'a dit, elle va, va m'aider parce que je l'ai vu lever la main. <rire> en fait, le CO2, il traverse le masque et les aérosols, ils s'arrêtent. Donc, voilà. il n'y a pas une, une réelle proportionnalité entre les deux. Donc, le fait, on estime en fait assez haut parce que ça veut dire qu'on va baisser le niveau de CO2 mais on aura moins d'aérosols avec le masque lorsqu'on n'a pas de masque. Et donc, on n'a pas forcément la même proportionnalité. On l'a mis dans un dernier avis du Haut Conseil pour redire que quand il y a le port du masque ou quand il n'y a pas le port du masque, le CO2 est le même. Mais dans le cas où on a un masque, on a moins d'aérosols formés puisqu'on les bloque. Et donc, quand on surveille avec les 800 ppm qu'on citait, on, on, vraiment, on est vraiment assez haut. Ça permet justement de réduire encore plus les aérosols résiduels il pourrait y avoir, et qui, sont, qui ont traversé le masque et qui restent résiduellement dans l'air. Donc il n'y a pas tout à fait cette proportionnalité entre le CO2 qui est un gaz qui lui va diffuser très facilement au travers du masque et les aérosols dans certains et les gouttelettes vont être arrêtés par le masque. Voilà. Ah, c'est exactement la question que j'avais en tête. Voilà, par, non, par, <rire> contre, par contre, vous donnez le facteur de proportionnalité, euh, c'est difficile de faire le facteur de penser l'idée, mais malgré tout, on, on peut se douter que si on est à 800 ppm, on a réduit encore plus les aérosols dans l'air qui si on porte un masque. Euh, pour, pour rebondir peut-être sur ce qui vient d'être dit, euh, donc euh, il y a deux jours dans Le Monde, un article est paru qui faisait référence à des travaux euh, qui permettait de hiérarchiser les risques en tenant compte des différents paramètres, le type de public enfant-adulte, le type d'espace, salle de classe, autre, le type de variant qui circule euh, et qui proposait une sorte d'analyse de risque et donc le résultat, euh, il y a une, une site, un site internet avec une interface et donc le résultat donne le temps que euh, qu'on peut passer dans cette situation euh, ou il y a une absence de risque de transmission. Donc je voulais avoir votre avis sur ces, ces outils qui sont proposés pour, pour la gestion du risque. Euh, donc peut-être ça rejoint aussi les discussions qu'on a pu avoir lorsqu'on a préparé ces, cette conférence ensemble. Est-ce que vous pensez que ça peut on peut s'appuyer sur ces outils pour, pour gérer le risque? Si une personne ne souhaite... Pardon, je crois que les micros étaient éteints. Donc, on est peut-être tous en train de répondre en même temps. Je ne sais pas. Ah oui. Voilà. Euh, bon, moi, je, je pense qu'il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Donc, euh, ce que Fabien montrait très bien, c'est l'empilement le, des... Des, des gestes barrières qui vont qui vont conduire à un risque de plus en plus faible et euh, de manière générale l'objectif est d'avoir un risque suffisamment faible pour que le le taux de, de propagation de l'épidémie chute en dessous de 1 et c'est ça qui, qui, qui peut faire décroître de manière générale sur sur toute la population de l'épidémie euh, comment dire de, de, de façon globale Mais il y a beaucoup de, de recherches actuellement sur, euh, sur, le, sur le, la quantification des, des, des risques particuliers. Ça, c'est un, un sujet de recherche très actuel. Oui. Est-ce qu'on peut Donc, donner le micro voilà. à M. Voilà, c'est Oui, ça y est, je, je les remercie beaucoup. Ce que je, je voulais dire, c'est que dans une de mes diapositives, et dans un dernier avis du Haut Conseil, vous avez noté qu'on a parlé de toutes ces mesures barrières, et de notamment pour la réouverture des lieux publics. Et on a dit quand même qu'il fallait avoir euh, l'accord et l'implication de la population. Et ça, c'est un point très important, parce qu'après plus d'un an euh, d'épidémie, euh, on, on a une certaine lassitude et on peut tout à fait le comprendre. Et euh, on se dit que malgré tout, il ne faudrait pas lâcher ces mesures barrières, telles qu'on vient de le dire, parce que, alors j'ai bien compris, euh, ces outils de simulation, définissent en fonction d'un certain nombre de paramètres, c'est des outils de simulation. Bon, personnellement, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais je trouve que ce serait peut-être dangereux de penser qu'on est dans un lieu et qu'on va abandonner telle ou telle mesure barrière, enlever le masque, par exemple, ou ne plus respecter la distance, euh, ou ne pas aérer suffisamment, parce que c'est un lieu qui a été considéré comme moins critique. Donc je pense que c'est important de rappeler que il faut toujours avoir l'implication de la population et le leur consentement pour que on maintienne ces mesures barrières. Et on a même écrit que même actuellement, même avec la couverture vaccinale, on considère que c'est pas encore suffisant. Et donc, dans un avis aussi qu'on a fait en début d'année, on demande de maintenir les mesures barrières, même euh, si on a une couverture vaccinale qui est celle qui est là aujourd'hui. Donc on considère qu'on n'a pas suffisamment de couverture vaccinale pour l'instant pour lâcher ces mesures barrières, et notamment euh, tomber le masque, et en particulier à l'intérieur, qui nous sommes importants. Et euh, en revanche, bon, on a écrit, mais vraiment, euh, euh, s'il y avait plusieurs personnes vaccinées, bien protégées, complètement vaccinées, peut-être on pourrait lâcher un petit peu, mais clairement, pour l'instant, ne lâchons rien, et maintenant, nos mesures barrières. Bien, merci. Donc, Il nous reste... Cinq minutes à peine, donc il y a encore beaucoup de questions. Je suis vraiment désolée qu'on ne puisse pas euh, faire remonter toutes les questions. Donc, on pourra toujours euh, vous faire des réponses par mail, le cas échéant. Euh, Est-ce que euh, je peux identifier une dernière question euh... donc, une question concernant l'intérêt le, le, des purificateurs d'air. C'est vrai que ça peut, peut être intéressant juste de, de glisser un mot là-dessus si vous avez euh, des, des éléments. L'intérêt des purificateurs d'air en bah, complément faut... ou euh, de l'aération ou euh... en fait, Si je peux répondre en un mot, parce qu'on y travaille euh, en ce moment. Euh, en fait, euh, qu'est-ce qu qu'un purificateur d'air Finalement, c'est un dispositif avec une technologie de traitement d'air dans laquelle on en a mis un ventilateur et qui aspire et rejette l'air de la pièce et qui fait passer l'air donc au travers de cette technologie de traitement. Il peut être soit des filtres, soit des méthodes destructives de polluants, notamment de virus et autres. Et en fait, il y a, il y a trois points importants à voir par rapport à ces dispositifs. Le premier, c'est de bien connaître la technologie et son efficacité. La seconde, c'est de tester l'appareil lui-même. On ne peut pas euh, transposer une technologie par rapport à un appareil. Donc l'appareil doit être testé lui-même, celui qu'on a conçu. Il y a des normes aujourd'hui, des normes au niveau de la l'AFNOR, des normes qui permettent de tester des purificateurs d'air pour connaître leur performance intrinsèque et à la fois leur efficacité, mais aussi leur innocuité, parce que certains d'entre eux peuvent émettre des produits, des substances chimiques secondaires néoformées. Et enfin, dernier point dans ce troisième étage, il faut aussi tester l'appareil dans l'endroit où on va utiliser l'appareil, car on peut avoir des configurations très différentes de chambres d'essai expérimentales, et donc il faut connaître finalement l'endroit où on va disposer ce purificateur, voir quel est l'arrêt aérolique de la pièce, euh, voir comment on va réduire les, les particules, puisqu'il s'agit de particules dans l'air. Et donc il y a toutes euh, information, ces informations dont on a besoin pour juger finalement de la place par rapport aux autres mesures barrières que sont celles qu'on a évoquées, et notamment la notion d'aération de ventilation, il serait dommage d'utiliser un purificateur d'air dans un milieu confiné où les taux de CO2 sont à 2000 ou à 3000 ppm et on utilise un purificateur d'air pour se protéger de particules infectieuses. Euh, on est dans un milieu confiné, donc on doit toujours renouveler l'air, apporter de l'air extérieur, donc respecter les règles d'aération de ventilation. Le purificateur d'air peut être un apport supplémentaire de réduction des particules ou d'autres polluants, mais que si on a pu le vérifier, avec des protocoles éprouvés pour montrer cette réduction homogène dans l'air ambiant. Donc c'est vers ça qu'il faut aller pour essayer d'appréhender encore mieux l'efficacité de ces appareils et ne pas en fait penser que parce qu'on a mis un appareil avec un filtre, on va protéger les personnes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut avoir beaucoup d'informations et surtout des études en situation réaliste pour voir réellement l'apport que peuvent apporter ces appareils. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une mode des capteurs CO2. Je la partage totalement avec Florence et on a développé cette, et vous l'avez vu d'ailleurs, que le capteur CO2 aide beaucoup à bien renouveler l'air et donc à apporter un air qui est débarrassé finalement de ses polluants et de ses particules infectieuses. Le purificateur d'air, je pense qu'il manque encore des études qui nous apportent la preuve que ça apporte vraiment quelque chose par rapport aux autres mesures que sont le port du masque et l'aération, la ventilation. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Très bien, merci. Je crois qu'on a atteint l'heure limite qu'on s'était fixée. Je pense qu'on a répondu quand même à un grand nombre de questions. Je vous remercie pour vos réponses précises sur ce sujet. Alors, quelques mots pour conclure. La question de départ, c'était les circonstances de contamination. Finalement, quels lieux peuvent être des des lieux de contamination, donc quand on a préparé cet exposé, euh, la conclusion était que finalement tous les lieux peuvent être des lieux de contamination euh, si on n'applique on, on pas les gestes barrières. Donc il faut continuer à appliquer les gestes barrières, les appliquer en en tout lieu. Et euh, une cause je propose aussi une ouverture, Donc Florence Elias l'a abordé à la fin de son exposé, hein, sur le fait que euh, la qualité de l'air intérieur, en particulier euh, dans, les, dans les lieux accueillant des enfants, n'est euh, pas un, un enjeu nouveau, hein. ça fait déjà euh, plusieurs années qu'on s'intéresse à, à ces questions euh, euh, dans le domaine de la santé environnementale. Donc, euh, donc cette, cette, cette crise rappelle l'intérêt des bons gestes, euh, vis-à-vis -vis de la qualité de l'air euh, intérieur, donc on, on espère qu'au moins elle aura la vertu euh, d'ancrer euh, les, les comportements et perpétuera à appliquer ces gestes euh, dans le futur, euh, car euh, en dehors des, des, des, du risque infectieux, bien, bien d'autres problématiques, en particulier le risque chimique, se posent euh, dans, dans ce type d'environnement. Donc euh, pour euh, ouvrir sur les questions de santé, santé environnementale, donc, je, je vous remercie à tous hein, pour vos présentations très claires, d'avoir euh, joué le jeu de la montre, bien respecté le, le timing et, et, et, et toutes les précisions que vous avez pu apporter sur les sur les questions. Euh, un grand merci à vous et, et j'espère à, à bientôt pour euh, d'autres débats dans un contexte hors crise euh, et encore beaucoup de sujets euh, à traiter euh, dans nos domaines. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, Au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup.